The story is written. Word is set up in type. Copy readers edit the story. Je me sens comme une ova, la chaleur augmente dans la gova. Je suis trop calé sur ce flow là. Tu m'écoutes, tu vas te manger un coma. Je me sens frais comme Omar. L'astruge la démarre avec les fils, ça fait guide zizi. Je suis un monstre, il, il paraît qui Je suis dans le même délire que Morty, Il y a plus de rick ici. Je vais faire cette merde jusqu'à devenir riche ici. Ce que j'envoie, c'est un missile scud. On glisse dans le virage, ça fait scud. Toi et moi, on n'est pas dans le même jeu. Cette merde là, j'allais la à eux. Tu veux un EP, vas-y, fais la queue. Dans mes cheveux, je mets la, la queue Tu me croyais pas capable, bon niveau ta cap violente à violent, J'envoie les et les soca. J'mange tout, je les laisse dans le flou. Tu vois, mon niveau, toi, t'es en dessous. Même le roi, je le rends fou. Le compte en banque, je rends flou. J'mange tout, je les laisse dans le flou. Tu vois, mon niveau, toi, t'es en dessous. Même le roi, je le rends fou. Le compte en banque, je rends flou. Je tourne le volant à 90 degrés C'est comme ça que j'exprime ma violence Toi t'es dans la bromance, chaud, ça recommence devant. de vente illégale, la ville me fait péter un cap Je suis en Mercedes, toi t'es en Mégane Je ne crois que les vrais gars, violents comme la Sega Je découpe les prods impeccables, on reste tous de la Sénat Je mélange le truc, je mets là Alcool, et weed dans la machine, tu sais très bien de quoi il s'agit Je kick sur des prods assassines, Mortal combat dans la technique J'évite les vicies. je découpe tout comme si j'ai la scie Attends des spies, je vais trop vite, faut que je refasse mes lacets Tu demandes encore qu'est-ce qui s'est fait? Je regarde pas derrière qu'un noir le passé. Tout le temps les mêmes cauchemars tout le temps ressassés Non je ne suis jamais rassasié Je fais pas ça pour avoir, avoir une belle, belle sassème Mais pour retourner vos cervelles atrophiées À mmh. ton espoir je me suis trop Quand ça marchera ma mère sera trop fière Je navigue dans cette mer de loup Des rêves j'en ai beaucoup J'ai anticipé tes coups La même rage que Goku L'impatience d'un boulot J'mange tout, les laisse dans le flou, tu vois. Mon niveau, toi, t'es en dessous, même le roi. J'le rend fou, le compte en banque, je rend flou. J'mange tout, les laisse dans le flou, tu vois. Mon niveau, toi, t'es en dessous, même le roi. J'le rend fou, le compte en banque, je rend C'était scène sur la preuve. Ils ont frappé à ma porte. Ces démons sont repartis sans moi. Ils avaient le genre l'alarme d'Isoca. Ils avaient le somme, genre la larme d'Isoca Ils avaient le